Alors, normalement, je commence ce tour en faisant mélanger le jeu euh, des spectateurs. Là, il se trouve que je suis tout seul, j'ai pas de spectateurs, donc c'est moi qui fais les mélanges. Mais en réalité, ce tour peut être fait de manière complètement impromptue avec un jeu emprunté et mélangé, ça ne pose aucun problème. Alors, pour cette expérience, je vais avoir besoin en fait de deux cartes indicatrices qui seront un As rouge et un As noir. Euh, vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Alors, le tout c'est de les trouver... Euh... Non, oh, je prends Roi, non, je prends les As un as rouge et un as noir, très bien ok, alors j'ai mon jeu de cartes qui a été mélangé j'ai mes cartes indicatrices et je vais vous parler d'un phénomène physique que peu de gens connaissent, alors à part les magiciens ça les magiciens eux ils connaissent et croyez moi ils n'arrêtent pas de s'en servir c'est le fait que les cartes rouges et les cartes noires en fait euh, ont des propriétés physiques très proches de ce qu'on euh, qu peut trouver avec l'huile et l'eau c'est à dire que l'huile et l'eau sont deux substances qui sont non miscibles on a beau les mélanger, les secouer autant qu'on veut, en fait, euh, si on attend après, ça va se décanter, et au bout d'un moment, on va avoir les deux liquides qui vont se reséparer. Et bien, les cartes rouges et noires, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si j'en fais euh, deux piles, euh, et que j'attends suffisamment longtemps, en fait, au bout d'un moment, j'aurai toujours, toujours, toujours les rouges d'un côté et les noirs de l'autre. La seule chose à faire, c'est d'attendre suffisamment longtemps, et, voilà. et normalement, au bout d'un moment, on a bien les rouges d'un côté et euh, les noirs de l'autre. Et, on a, et ça marche vraiment bien, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup beaucoup plus de rouges de ce côté, et on a beaucoup beaucoup plus de noirs de ce côté. Et à partir du moment où on attend suffisamment longtemps, en réalité, ça marche sur les, les piles complètes. Hein. On a vraiment que des rouges là et vraiment que des noirs là. Alors, on peut recommencer l'expérience. Euh, donc le jeu, je rappelle que le jeu a été mélangé au début. Je ne change pas l'ordre des cartes. Je vais juste euh, couper en, en deux piles. Une ici et une là. Et je vais attendre. Et normalement, si j'attends suffisamment longtemps, je devrais avoir des cartes rouges ici et des cartes noires ici. Là, vous voyez, par exemple, c'est encore un peu tôt, j'ai encore une carte noire de ce côté-là, mais si j'attends un peu plus, voilà, on a bien les rouges qui viennent ici et les noirs qui viennent ici. Ouais, ça marche. Sur les piles complètes. Alors, on peut aller encore plus loin. On va juste d'abord les remélanger, parce que si je ne les mélange pas, ça n'a bien sûr aucun intérêt. Donc on va remélanger les deux et puis on va on les distribuera. Et, euh, et puis on va voir ce qui se passe si à nouveau les cartes se séparent. Je les mélange. Je les imbrique. Voilà. Et on va distribuer en deux piles. Alors normalement je demande à un spectateur ou une spectatrice de me dire si je dois distribuer à droite ou à gauche. Là je suis tout seul donc je vais faire un peu au hasard. Mais normalement, euh, il n'y a, a pas de souci, je, je suis les indications du ou de la spectatrice. Voilà. On peut remélanger un petit peu. Et vraiment, on distribue les cartes au hasard. Et voilà. On ne va pas faire tout le jeu, ça sert à Je rappelle euh, que le jeu a été mélangé. J'ai distribué en deux tas ah oui, il me manque les cartes indicatrices donc je vais prendre des cartes au hasard je vais prendre, euh, par exemple je vais prendre celle-ci, et ce sera le roi de trèfle, et je vais prendre euh, celle-ci, j'espère juste que c'est deux cartes de couleurs différentes, oui, c'est bon j'ai une rouge et une, une noire et voilà, et on va attendre et normalement, au bout d'un moment on devrait avoir les cartes rouges d'un côté, et les cartes noires de l'autre, Ouais, c'est ça et ça marche bien sûr sur les piles complètes